Donc une journée type, on va commencer par euh, se détendre mais euh, en réveillant son corps puisqu'on arrive à 9 h du matin, tout le monde n'est pas totalement réveillé donc on fait des petits exercices euh, physiques et euh, rigolos pour euh, éveiller l'esprit et le corps. Ensuite on va passer sur des ateliers. Euh, par exemple aujourd'hui on devait créer une activité, euh, c'était la première activité que je créais donc c'était compliqué mais... Tout, tout, tout, que ce soit les animateurs ou euh, les stagiaires qui sont avec moi, ils ont toujours été euh, très gentils et très compréhensifs. On est tous, euh, tous au même niveau. Donc euh, on arrive souvent, on fait un petit jeu pour euh, se préparer, pour se réveiller. Après, euh, soit il y a un temps, où on a des explications, euh, comme ce matin sur la discrimination, on est par un groupe, on doit euh, créer des choses, ou euh, sinon on doit faire des activités. Après on a une pause, après ouais, on enchaîne avec des activités, donc soit on a des jeux de proposés, soit c'est à nous de les faire. On mange, on mange très bien. Et, euh, et après ouais, c'est ça, par exemple cet après-midi on va avoir euh, des activités à créer nous-mêmes, donc on va faire des jeux, euh, on va avoir euh, un temps où on parle, on fait des points. Bon, enfin, ouais, c'est beaucoup d'activités, beaucoup de jeux, beaucoup d'explications après en lien avec les activités sur euh, les différences trans d'âge, euh, les discriminations, les différences, comment gérer les enfants, tout ça. Par exemple le matin on arrive, on va dire le premier jour où on arrive on se connaît pas. Donc euh, les premiers jeux qu'on peut faire c'est on fait des jeux sur les prénoms, l'âge et tout ça, enfin ce qu'on fait pour apprendre à se connaître. Ensuite euh, on fait beaucoup de théories, enfin par exemple le premier jour on a rempli un dossier Vraiment sur nous, ce qu'on faisait, nos loisirs et tout ça, et à un moment dans la journée, pendant une heure, une heure et demie, on s'est posé, on a tous parlé de ça, on a tous décrit nos, nos vies, puis tout le monde pouvait nous poser des questions. Euh, après le deuxième jour, on a, on a beaucoup plus bougé, on a fait des activités sportives et tout ça, comme là aujourd'hui, enfin, c'est vraiment top. On fait beaucoup de choses, on a des projets aussi, on monte nos projets nous-mêmes, en fait.